C'est un ospère asymétrique qui constitue le squelette du bras. Il s'agit d'un os long, du fait qu'il possède une diaphyse et deux épiphyses. On sait très bien pour qu'on visualise la structure de n'importe quelle pièce anatomique, on doit impérativement connaître sa position et son orientation dans l'espace. Revenons à notre sujet. Alors pour l'orientation de l'humérus, la surface sphérique est en haut et en dedans, et on a le bord le plus saillant en avant. Là, je tiens à préciser qu'à la jonction de la diaphyse et l'épiphyse proximale se trouve une zone fragile. C'est le siège de la majorité des fractures, en particulier chez les personnes âgées, et c'est ce qu'on appelle le col chirurgical. Toujours dans le cadre des généralités sur le squelette du bras, il s'agit du lieu d'insertion des muscles du thorax et du dos associés au membres supérieur, des muscles de l'épaule, du bras et du coude. Donc, on peut dire d'une autre façon que l'humérus est l'un des os du membre thoracique, plus précisément, c'est l'os intermédiaire entre l'épaule et le coude. Il présente une extrémité supérieure, dite l'épiphyse proximale, qui présente trois saillies, une articulaire représentée par la tête humérale, qui représente un tiers de sphère de 30 mm de diamètre, et deux non-articulaires qui représentent les tubercules majeurs et mineurs. L'extrémité inférieure, dite distale, est composée de deux condyles, ou surface articulaire, la trochlée et le capitulum huméral. Il s'articule au nom et en dedans et en arrière avec la cavité glénoïde de la scapula par sa tête, et il s'articule en bas à travers la palette humérale avec les deux os de l'avant-bras, qui sont le ratus et l'ulna, formant ainsi deux articulations qui rentrent dans la constitution du complexe articulaire du coude. Alors si on veut bien illustrer ce point, l'humérus s'articule en bas et en dehors avec le radius par le capitulum huméral et en bas et en dedans avec l'una par la trochlée humérale. Anatomiquement, l'humérus est un os triangulaire à la coupe au tiers moyen de sa diaphyse. On lui décrit trois faces et trois bords. Les faces sont la face postérieure, la face antéro-latérale, ainsi que la face médiale, et les bords sont le bord antérieur, le bord médial et le bord latéral. Il présente des rapports avec le nerf axillaire, le nerf radial et le nerf ulnaire, des rapports aussi avec les artères axillaires et humérales profondes, ainsi qu'avec le tendon de la longue portion du biceps et du ligament huméral transverse. En clinique, on observe que l'humérus présente des fractures à plusieurs niveaux et ces fractures sont souvent associées à des lésions nerveuses et vasculaires. Les fractures au niveau des cols peuvent donner une lésion du nerf axillaire, la fracture au niveau du tiers en moyen de la diaphyse peut donner une lésion du nerf radial ainsi qu'une lésion de l'artère humérale profonde. Et on voit aussi que des fractures au niveau de l'épicondyle médial peut donner des lésions des nerfs humaires. L'humérus peut présenter aussi une luxation qu'on dénomme la luxation scapulo-humérale ou gléno-humérale, car elle concerne l'articulation gléno-humérale, et là on parle de luxation de l'épaule. En fait, il s'agit d'une perte totale de la, du contact entre les surfaces articulaires de l'articulation des pôles, produisant, ou bien se produisant au cours d'un traumatisme.